Donc, le dispositif il est basé donc, sur l'idée d'interaction avec les étudiants, interaction avec le professeur, interaction entre les étudiants euh, eux-mêmes. Donc l'idée est de transformer le cours théorique en vidéo, si on veut, et euh, de faire venir les étudiants euh, sur un système dérivé des, des classes inversées, de les, de les accueillir en auditoire. Et en auditoire, ils sont interrogés euh, sur un ensemble de questions qui leur sont données au préalable. Et ce sont des groupes d'étudiants. Qui sont tirés aléatoirement et qui doivent répondre à ces questions, elles viennent à l'avant de l'auditoire et ils répondent à ces différentes questions, des questions dérivées euh, pendant la durée du cours. L'étonnement, voilà. en quelque sorte, que j'aurais pu avoir, ou que je n'aurais pas pu avoir, mais que j'ai eu malgré tout, c'est en effet de voir des étudiants qui sont particulièrement doués, par exemple en quatrième ou cinquième semaine de quel trimestre qui parfois vont avoir un boulot qui est euh, presque équivalent à, à, à des étudiants qui, euh, qui passent un examen de l'hôpital. La partie qui a été la plus difficile pour moi, c'est de bien m'organiser, j'ai dire pendant les séances. Il y a la question qui est posée, il y a un contexte théorique à rappeler, et puis dans ce contexte théorique, il faut poser une question qui est très similaire à celle qui leur posée, mais pas exactement la même, pour voir si différents étudiants ont compris ce qu'ils faisaient. Je crois que c'est fondamental, et c'est l'attention, c'est la préparation, la plus grosse préparation à faire au-delà de la partie vidéo, qui prend aussi, qui, aussi très chronophage. Hein. mais Bon, cette partie-là d'interaction, en tout cas, c'est où il faut être le plus concentré.